Chercher la plus commode notation décimale, ce n'était pas une chose facile il y a quelques siècles. Si vous arrivez à comprendre qu'est-ce que ça veut dire 693 avec un 2 entouré, je signale que c'est un nombre décimal, ou si vous comprenez qu'est-ce que c'est 8798 avec un petit v au-dessus, ça veut dire un 5 peut-être, ou 643 avec un 4 au-dessus, ou 398 avec 0, 1, 2 au-dessus de ce chiffre. Ou bien 1414 avec un petit rond en dessous de 1. 3 barres verticales. 2, 2, 9, 1, 6. Et au-dessus 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien à la mode de Brix, 5. Et tout en haut, 9321 avec un trait en dessous ou 16 barres verticales, 7, 4, 2, 4, 7, 2, 4 9, 4 points au-dessus. Balam fait encore mieux, 3, 2, 0, 4, ou 638,82 et en 2 entre parenthèses. Ou bien 3, 5, 7, 5 et en 2 au-dessus, 7 et en 5 au-dessus. Ou bien un livre de Newton traduit par quelqu'un, 732, et puis... Une sorte de barre comme ça, verticale, horizontale, 569. Essayez de deviner, pour chacun, quelle est l'écriture décimale, avec une virgule, bien sûr, de nos jours. Je vous laisse quelques minutes, ou un peu plus. Alors, 693, 2 entourés, ça veut dire que le 3 c'est la deuxième place, c'est-à-dire les centièmes. Donc ça fait autrement 6,93. Pour celui-ci, le 5 montre que 8, c'est en cinquième position après virgule. 1. Donc 8, sont les entiers. Il y a un espace ici. Et puis, euh, 7,98 sont des Centième du millième, cinquième position. Ou bien quatrième position, 643. 3 c'est en quatrième position après virgule. Osanam, 3 les unités, 9 dixièmes, 2 les centièmes. Burji met un 0 pour signaler où sont les unités. Donc avant c'est les unités, après c'est les dixièmes, etc. Johnson fait encore plus fort. La barre, c'est la séparation entre partie entière et partie décimale. Et le premier 2, c'est le dixième. Deuxième, c'est le de centième, etc. Millième, dixième, dixième, centième, millième. Briggs écrit les, la partie décimale avec une barre en dessous, qu'on vous constater. Jäger met des petits points pour montrer que ça, ce sont des dixièmes, centièmes, millièmes, dixièmes, dixièmes. Ça, c'est la quitture actuelle. Balam, donc, c'est 3,04. C'est tout près de notre quitture d'aujourd'hui. Shoton montre que ce 2, entouré, c'est que les 2 sont les centièmes. C'est tout près, comme aujourd'hui, presque. Là, c'est très joli. Hein. Le 5 montre que c'est la deuxième place, donc des centièmes. 7, c'est cinquième place, autrement dit, des centièmes, deux millièmes. Newton fait presque comme aujourd'hui, avec la traduction de son livre, juste que la barre ici c'est inutile, et voilà pied on trouve ce document où il écrit exactement comme ça hein. ce truc signifie 1993 unités et hein, 273 millième autrement dit 273 sur 1000 et voilà le nombre 1617 écrit à la mode d'aujourd'hui dans les pays francophone, parce que dans les pays anglo-saxons, anglo il y a un point décimal. Et Simon Stevin écrivait comme ça. 1993 unités, mettons 0. Et puis 2 dixièmes, mettez 1, entouré pour montrer que c'est le premier degré, autrement dit le dixième. Deuxième degré, c'est le centième, 7 centièmes. Et troisième degré, c'est les 3 millième de ce nombre. Alors, j'espère que vous avez compris quel grand travail, quels essais ont été faits à travers beaucoup beaucoup d'années de divers auteurs pour écrire ou trouver la plus commune notation décimale. Si on trouve encore plus simple que ça ou avec le point décimal qu'on a appris dans le saxon, pour l'instant, il n'y a pas un Progrès dans ce sens-là. La Bible mondiale, à propos de notations mathématiques, c'est l'histoire des notations mathématiques de Florian Cajori. Un siècle depuis qu'il est sorti ce livre, pas une seule ride.